Sur notre plateau pour un débat ce soir, euh, la réformer les retraites, une nécessité incomprise. Ne ratez pas, après notre émission, notre soirée spéciale, l'antiracisme, ce racisme qui ne dit pas son nom. Avec moi autour de ce plateau pour échanger, dialoguer et débattre autour de cette réforme des retraites, un panel, ma foi, tout à fait formidable que j'ai réuni. Je commence par vous, Gabriel Affable. Bonsoir. Bonsoir. Gabriel Affable, vous êtes ministre de l'Efficacité et de la Performance des Comptes Publics. Vous êtes rentré au gouvernement récemment en stage directement en sortie d'HEC. Et je rappelle par ailleurs qu'à 12 ans, vous depuis, avez depuis été. Depuis l'école alsacienne. Depuis l'école alsacienne, déjà, c'était votre stage à l'école alsacienne, absolument. Et je rappelle qu'à 12 ans, vous avez été lauréat du prix du meilleur jeune. Économiste de la Fondation Lagardère. Merci d'être avec nous ce soir, Gabriel Affable. Avec nous également Valérie Régresse. Bonsoir. Vous m'avez manqué. Vous aussi, Valérie Régresse, vous êtes députée Les Républicains de Monaco. Vous êtes auteur de la proposition de loi favorisant le cumul emploi arrêt maladie. Et vous êtes ancienne responsable RSE du fonds de pension Caillou Noir. Merci oui. d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également euh, Christophe Barban, bonsoir. Bonsoir. Christophe Barban, vous êtes économiste, politologue, philosophe, infectiologue, anthropologue, musicologue. Vous êtes directeur du service économie de la chaîne Gulli. Euh, et vous avez publié cette semaine d'ailleurs un nouvel ouvrage qui s'intitule Cette solidarité qui mine notre compétitivité. Sans merci euros chez Plomb. Euh, chez Plomb, absolument. bonne Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et enfin, euh, nous sommes également avec Bernard Docaz, bonsoir. Bonsoir. Bernard Docaz, vous êtes ancien ministre lors du quinquennat de François. Hollande. vous êtes le fondateur de la gauche décomplexée, modernisée, libéralisée, euh, que vous venez de lancer. Et c'est vous qui avez porté la fameuse réforme de la réussite éducative qui prévoit l'encadrement militaire des lycéens qui ont moins de 10 de moyenne. Exactement. Ouais. Merci d'avoir accepté tous les quatre mon invitation sur ce plateau. Alors je le rappelle, nous allons débattre ce soir de cette réforme des retraites. Euh, je propose de, de, de commencer par vous, euh, Bernard Docaze. Euh, Peut-on rappeler... Euh, Finalement, les faits scientifiques. Commençons par les faits scientifiques. Cette réforme des retraites est une évidence. L'économie l'impose. Écoutez, euh, nous avons, avec euh, François Hollande, en responsabilité à l'époque, euh, déjà conduit une première réforme euh, des retraites en, en 2013. Euh, et je crois qu'aujourd'hui, si certains peuvent se réclamer d'un équilibre budgétaire, d'un équilibre des comptes, ou à tout le moins le président du... Du, du corps nous expliquer qu'il n'y a pas de déficit si important que ça, mmh. euh, c'est parce que nous avons su prendre les décisions qui s'imposaient économiquement, budgétairement, politiquement. Et c'est donc parce qu'il n'y a pas besoin de réforme que cette réforme est absolument nécessaire. Elle est nécessaire est indispensable, évidemment, puisqu'il n'y en a pas besoin. Vous l'avez dit. Euh, euh, je, me tourne, je me tourne vers vous, Gabriel Affable. Le, le gouvernement défend euh, le travail jusqu'à 64 ans en rappelant, d'ailleurs, que là aussi c'est une vérité biologique. Il faut travailler jusqu'à 64 ans. C'est nécessaire. C'est la science qui le dit. C'est la science qui le dit et toutes les études le montrent. Nous avons déployé un certain nombre d'arguments qui, je crois, commencent à convaincre largement. Et moi, je me félicite qu'on ait un plateau aujourd'hui avec des gens qui sont censés. On a une gauche républicaine qui partage nos valeurs et on n'a pas des permanents syndicaux qui nous expliquent qu'il faut travailler plus, plus doucement, parce que moi je sais ce que c'est, je suis permanent politique depuis des années, donc je sais ce que c'est le travail, et aujourd'hui on a un plateau responsable, et oui il y a des arguments, il faut travailler plus longtemps, on va continuer à l'expliquer, d'ailleurs j'ai sollicité mon ami Lagardère pour avoir de nouvelles tribunes dans le JDD, et déployer encore nos arguments pour convaincre plus largement. Très bien, et je vous confirme, effectivement, pas de zadistes sur mon plateau, je l'ai dit euh, euh, d'entrée de jeu euh, en conférence de, de rédaction, nous sommes là pour avoir un débat sérieux, euh, si je puis me permettre, mieux équilibré que les comptes de la Sécurité sociale. <rire> euh, je, me tourne vers vous, euh, je me tourne vers vous, Valérie Régresse. D'ailleurs, j'ai oublié de, de préciser que vous animez le podcast euh, Dérégulation, site et champion. Euh, pourquoi, finalement, malgré ces évidences rappelées sur ce plateau, pourquoi tant de Français continuent à ne pas comprendre cette nécessité de la réforme Et pourtant, cette réforme... Alors, Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont dit, parce que 64-65, pourquoi pas 67 enfin, C'est un peu plus compliqué que ça, mais il faut être très clair. Là, il est question de faire un contrat qui serait un partenariat entre toutes les personnes, et notamment les citoyens, parce qu'il ne faut pas oublier la dimension citoyenne qu'il faut mettre dans cette réforme pour qu'enfin, il y ait euh, une véritable participation et, euh, j'ai envie de dire, une solidarité, parce que nous, Sommes dans un contexte de mondialisation. Et je crois que c'est cette dimension qu'il ne faut pas oublier. Et il va falloir qu'on établisse ensemble un diagnostic partagé entre tous les acteurs pour qu'enfin tout ça ait une dimension bien plus républicaine. Je me tourne vers vous, euh, euh, euh, bon, Christophe. d'habitude Non, mais on se connaît, mon cri-cri Pardon. Euh, Christophe Barban, excusez-moi. Euh, Christophe Barban, s'il se peut que quelques Français, malheureusement, regardent trop peu nos émissions pour comprendre euh, cette, euh, effectivement cette, cette, cette évidence dont, dont, que vous avez rappelée. Euh, Ce n'est pas exactement de la, du côté de, des députés. On a vu ces dernières semaines des députés d'ultra-gauche euh, déposer des amendements. Mais je voulais vous interroger, parce que le président de la République a été élu oui. Dès lors que l'on dépose un amendement pour modifier ces projets, est-ce que l'on n'est pas dans une démarche antidémocratique Si complètement, et on, on a vu euh, beaucoup à l'Assemblée nationale ce comportement euh, euh, du côté de l'extrême gauche Nupes. Euh, un dépôt d'amendement, euh, euh, je crois qu'on était à plus de 170 000 ou 280 000. Mais combien même Est-ce que c'est pas dès le premier et qu'on est déjà dans si, un comportement parce anti À partir du moment où Emmanuel Macron a été élu euh, souverain absolu de notre pays, normalement, il ne devrait plus y avoir d'opposition à son projet républicain. Et euh, je dois dire que. Moi, ça fait longtemps, vous savez, le sujet de, du temps de travail, c'est un sujet que je porte depuis longtemps. J'avais proposé qu'on euh, revienne sur la cinquième semaine de congé payé, qu'on passe peut-être à 4, peut-être à 3, peut-être à 2. Peut-être à zéro, pourquoi pas, mais euh, en tout cas, qu'on on, on augmente le temps de travail pour pouvoir produire davantage. C'est quelque chose que j'ai porté depuis longtemps. Donc, je suis très satisfait que le président de la, de, de la République pour lequel j'ai voté, d'ailleurs, hein, mmh. on en est tous un peu là. C'est une pense, évidence, mais euh, c'est bien de mais rappeler. Euh, pour le rappel. Euh, voilà, euh, qu'il qu porte ce, ce, ce projet de réforme Je ne comprends pas, je dois le dire, euh, qu'il y ait des gens d'extrême-gauche qui portent autant d'amendements. Je suis assez satisfait que sur ce plateau vous ayez invité une personnalité de gauche. Hein, euh, mmh. On ne pourra pas dire le contraire. Euh, Monsieur Docaze est une personne qui est engagée auprès du Parti Socialiste pendant des années et je suis très content qu'on puisse avoir un débat constructif sur ce sujet. Euh, Plus constructif qu'à l'Assemblée Nationale en tout cas. Mais bien sûr, bien sûr. Non, effectivement, c'est vrai, vrai, je me tourne vers, vers vous, monsieur le ministre. Le Parlement ne vous aide pas beaucoup dans ce travail de réforme. C'est un détournement des institutions de la Ve République que le général de Gaulle a donné à la France. C'est un véritable détournement et, et je me félicite des propos qui ont été tenus. On a vu euh, pendant quelques semaines une ZAD sur les bancs de l'Assemblée, euh, des gens euh, mal habillés... 30 000 euros Ve oh oh 000 euros, merci. 30 000 euros sur la cagnotte. Je précise que ce n'est pas votre cagnotte, Valérie Régresse. Oh C'est une autre cagnotte. J'en suis navrée, Valérie Régresse. Non, mais je... Vous avez invité des zadistes. Nous non, vous souhaitons, excusez-moi, s'ils si je... n'ont pas pu me le dire dans l'oreillette. Suis... C'est une violence qui vient de se passer. Ah, C'est horrible. Rassurez-vous, je vous présente pas mes excuses. Oh, Vraiment Toutes mes peur. excuses au nom de la rédaction, au je, nom de l'actionnaire. Je tiens juste à préciser qu'il y a quand même toujours le ton qui, qui est en ligne parce que nous avons mes amis, Patrick, je pense à toi, euh, Nicolas, Bon, même si tu n'as pas été très sympa, mais euh, au moins pour... Euh pour la cagnotte, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen Parce que vraiment que les gens mettent comme ça sur une cagnotte en ligne pour soutenir les grèves, alors que moi, oui, ça, de fait, ça hein. fait des mois mmh. et des années que je supplie, je ne vais quand table. même pas vendre mes actions d'Alstom et ma maison de la bol, quand même. Vraiment. La solidarité. solidarité. J'ai entendu parler de cette histoire de, de Grèvevent. event, c'est un, un soutien aux zadistes, quoi, c'est-à-dire euh, payer des gens pour qu'ils ne travaillent pas. En Mais alors, de... j'y reviens, justement, en vous avez en parfaitement en... raison, Gabriel Affable, vous êtes un, un, un jeune ministre, euh, malgré la réduction euh, constatée du pouvoir d'Alstom des jeunes dans ce pays, on constate que certains de ces jeunes continuent à faire des dons dans des caisses de grève. Est-ce que ce n'est pas finalement de l'irresponsabilité budgétaire de la part des jeunes Si, ce sont les mêmes qui après vont nous dire qu'ils n'arrivent pas à manger alors qu'ils ont donné leur argent à des caisses de grève qui n'apportent rien à la société. On nous a fait. fait tout un débat sur les repas à 1 euro. Écoutez, moi quand j'étais au Crouz de l'école alsacienne, c'était déjà 4 euros le café. Donc euh, il faut aussi remettre les choses à leur place. Moi j'invite ces jeunes euh, à garder leur argent, à travailler plus, à travailler, y compris pendant leurs études pour pouvoir se nourrir, plutôt que d'alimenter des caisses de grève qui, pour la plupart, ne servent à rien et permettent à des gens de continuer à crier dans un pays qui est déjà totalement à genoux. On sort un peu du sujet, mais Bernard Docaz, vous aviez proposé, je crois, à l'époque, et ce n'était pas passé, de remplacer les bourses étudiantes par des chèques cadeaux. Mais oui, C'est là qu'on aurait pu que... voir l'utilité de ce type de réforme. Évidemment, parce que quand vous donnez de l'argent à des jeunes, ils, ils, ils le dépensent. Et ils le dépensent euh, euh, bah, comme ils le veulent. Et ça, ça peut être un problème. Très dangereux. Euh, ça peut être un mmh, problème. Mmh. Alors que quand vous faites des chèques cadeaux euh, à la FNAC, à Darty, à, sur Amazon, vous savez où va l'argent. Mmh. Vous savez à quoi il sert, à quoi il va leur servir. Et c'est extrêmement important. Et je repense euh, à ce que vous venez de dire, euh, euh, Monsieur Affable, euh, parce que bon, moi je pense qu'il y a une place pour une gauche responsable et raisonnable dans ce pays. Euh, et, et je le dis, nous avons des propositions à, à, mettre, euh, à mettre sur la table. Euh, je, je sais que vous avez déployé une politique qui avait été initiée sous le gouvernement de François Hollande, et j'en suis ravi. Euh, c'est un jeune, une solution. Voilà, un jeune, une solution. Ça c'est parfaitement le dispositif qui permet à chaque étudiant aujourd'hui sur le site internet hein, de, du gouvernement. Un jeune, une solution de pouvoir trouver un travail pendant ses études parce que quand vous avez un travail pendant vos études, mmh. vous avez du coup le goût du travail, vous savez ce que c'est la valeur travail, mm. et ça c'est important dans une société où on va devoir travailler jusqu'à 64 ans il faut que ce goût du travail arrive jusqu'aux papis des plus jeunes euh, dès que possible leur donner possibles. envie d'être milliardaire, pourquoi pas exactement mais, mais sur les chèques cadeaux il faut, faut, faut aller plus loin, et on partage tous proposition propositions, et nous on proposera certainement des nouveaux chèques cadeaux mais qui seront encadrés sur les livres qu'on achète, c'est à dire qu'il ne faudra pas non plus que les jeunes puissent choisir leurs livres pas de à la de Fnac, Magyre ou de jeux anti-capitalistes, qui appelle à tuer des policiers non non on choisira les livres il y aura évidemment au premier rang de ces livres le livre c'est Brigitte qui choisit des livres de nos éditorialistes de plateau avec qui on partage un certain nombre de choses avec qui on discute le soir et qui sont aussi pour nous des vecteurs pour passer des messages Christophe Barbant il va y avoir le mien dans le dans le lot ça serait on fera le nécessaire on fera le nécessaire mais on en reparle j'y con bien entendu je me tourne vers vous peut-être donc voilà un premier élément d'analyse sur cette réfraction étrange des Français à cette réforme nécessaire. Euh, mais peut -on, ne peut-on pas aussi incriminer euh, ces réseaux sociaux ah. euh, comme Twitch ou euh, TikTok euh, sur lesquels pullulent des fake news, on y lit, on y entend parfois que cette oui, réforme oui. serait, je ne sais quoi, injuste, pas nécessaire, etc. Oui, oui et puis Youtube aussi également, euh, ça, ça fait partie de, de ces réseaux sociaux sur lesquels, enfin dits sociaux, parce que c'est des réseaux dans lesquels on s'enferme finalement, dans, dans des idées souvent d'extrême gauche, très radicales, dans lesquelles euh, certains disent d'ailleurs euh, qu'un autre monde est possible. J'ai entendu... Ah, ça va euh, jusque-là oui, oui, oui. Oh Jusqu'à la mort, des gens jusqu comme, la au travail. Comme Jean-Luc Mélenchon, oui. par exemple, euh, tenir ce genre de propos. Hein, un autre monde non. est possible, je l'ai vu. Il fait une et ça, nos émission, jeunes l'entendent. Euh, les jeunes l'entendent, et c'est ça le grand problème. Et il faut voir de est, quel est, monde on parle. Les gens écoutent, oui. oui. Mais les gens hein? les gens, les, gens, les, gens dire, bon? les jeunes notamment sur les, sur les réseaux sociaux, alors que s'ils se concentraient sur euh, de vrais médias d'information, comme euh, cette émission de débat qui permet d'aller en profondeur sur les sujets, eh bien euh, cela permettrait une élévation du niveau euh, de compréhension de la nécessité de cette réforme des retraites et il est indispensable que l'ensemble des gens comprennent la nécessité de cette réforme des retraites parce que sinon quoi sinon vers quoi va-t-on et bien à force que les gens écoutent des discours alternatifs à ce que nous proposons sur ces médias sérieux euh, et bien il y a des gens qui veulent s'engager dans des mouvements de grève mmh. et euh, notamment le 7, euh, le 7 mars certains veulent arrêter le travail on le lit beaucoup pour, sur les réseaux sociaux euh, dit-on euh, euh, bloquer le pays euh, mettre la France à l'arrêt. Enfin, Ce sont des propos euh, presque séditieux. Euh, on, on, on est dans, dans un moment où le, le, comment dire, le, la puissance naturelle des plus riches est contestée par euh, des gens qui ne sont rien. Et ça, c'est un problème très grave pour euh, les gens comme vous et moi, mmh. euh, qu'il euh, y ait une contestation qui puisse exister sur ces réseaux sociaux, qu'elle se porte dans la grève, qu'elle se porte dans la rue. Enfin, vers quoi va-t-on Vers euh, euh, un mouvement... Euh, dont on ne sait pas quelles seraient les conséquences ensuite pour l'économie et notamment pour les milliardaires. Pour nos investisseurs qui du coup et pourraient... Oui, qui seraient effrayés, bien sûr, effrayés et n'investiraient pas. Ça serait assurément le chaos et la catastrophe. Oh, D'ailleurs, le, le ministre euh, Olivier Véreux l'a très bien dit ce serait le chaos, ce serait euh, euh, la, la, la crise écologique, ce serait la crise la, sanitaire, la sécheresse à venir. La sécheresse qui si est le provoquée en partie par les mouvements de grève. Effectivement. Évidemment, oui. Mais la oui, santé des Bien enfants. sûr, bien sûr. On, le, on ne le dit pas assez. Mais c'est normal. Vrai. Valérie Régresse, pendant oui. la campagne présidentielle, vous proposiez la retraite à 70 ans, avec le maintien du cumul emploi-retraite jusqu'à 75 bien ans. Sûr. Mais là, vous acceptez de soutenir une réforme qui propose d'aller jusqu'à 64 ans. Est-ce que ce n'est pas un peu trop de gauche pour vous, cette réforme c'est C'est qu'un premier pas, parce que de toute façon, bon bah écoutez, il, faut bien, il faut bien aller au cœur du débat, et nous ne sommes prêts, nous, à débattre. Et, parce que derrière, il y a la valeur travail. voyez, Et la valeur travail est extrêmement importante. Je, je, je le sais, parce que c'est très dur. Effectivement, quand je fais des vidéos, il faut que je me lève à 7h du matin, et ben, j'y arrive. C'est dur, mais j'y arrive. Et, et, et j'arrive à tenir, des fois, 45 minutes en hémicycle. Vraiment. Et c'est très dur, surtout mmh. avec les insoumis. C'est oui, extrêmement, oui. mmh. extrêmement pénible. J'ai mal un aux voix, oreilles. Voilà. Et, ah oui, oui, non, mais euh, c'est vrai que, bon, peut-être sur voilà, la, la, les femmes, mais vous le savez, hein qu'une femme pour faire le ménage. Gabriel Affable, je me tourne vers vous. On constate qu'à chaque fois qu'un ministre prend la parole dans les médias pour défendre cette réforme, l'opposition à la réforme progresse dans l'opinion. Est-ce que vous ne manquez pas de pédagogie Ne faut-il pas faire plus de pédagogie de la réforme Vous avez certainement raison. On a peut-être péché par manque de pédagogie ces dernières semaines. On va continuer à expliquer cette réforme, à expliquer pourquoi elle est positive, pourquoi elle va améliorer le quotidien des femmes, pourquoi elle va permettre de créer des emplois, et pourquoi elle, justement elle est nécessaire parce que je veux aussi lancer un message au travers de votre émission, le système de retraite va s'effondrer demain, si de... demain, dès demain, si on ne prend pas des décisions courageuses. Un matin, ou... Donc il faut aujourd'hui assumer de dire que nous allons travailler plus longtemps, ça ne fait plaisir à personne, mais c'est un, un, un choix qui est juste, et je suis heureux d'entendre que ici, c'est partagé par plusieurs responsables politiques, de gauche et de droite, qui sont responsables, qui ont l'intérêt du pays chevillé au corps, parce que ce que veulent aujourd'hui, euh, l'ultra-gauche, euh, ça a été évoqué, c'est simplement euh, mettre le pays à genoux, mais de quoi on parle Il y a des gens qui vont subir demain ces grèves-là, qui ne vont pas pouvoir aller bosser. Nous, on a proposé, par exemple, plus de genouillères pour les maçons, eh bien, les fabrications de genouillères elles vont être bloquées dans le pays par ces gens-là. Donc ça va impacter le quotidien des maçons. Qui vont faire mal aux genoux des maçons Exactement. Coup, il faut le dire. des Aujourd'hui, des accidents du travail vont être créés par les grévistes. Bien sûr. Euh, D'ailleurs, puisque l'on parle des conséquences de la grève, Valérie Rigresse, euh, on note aussi que le mouvement de grève risque d'impacter le fonctionnement du réseau de transport en commun ah. que vous avez pourtant relevé au cours bien de bien votre sûr. mandat à la région Île de france bah, Comme ça, pour une fois que ça ne sera pas, pour euh, une fois pas que ça mal... Ça sera pas de ma faute. Hein. On verra bien que je fais ce que je peux avec les transports qu'il y a. Je fais ce que je peux. Mais je voudrais juste quand même faire remarquer, c'est que dans, dans cet hémicycle, eh l'extrême droite se, com se comporte de manière beaucoup plus républicaine que l'extrême gauche. C'est ça aussi qu'il faut. C'est à donc, noter, c'est noter. Mais oui c'est ça qu'il faut noter. Donc euh, voilà pourquoi euh, moi je préfère discuter euh, et j'envoie mes jeunes discuter avec, euh, avec les, les autres jeunes d'extrême droite. Cette extrême droite que l'on a effectivement euh, euh, critiquée depuis mmh. la, la Seconde Guerre mondiale s'avère être en réalité bien mmh. plus républicaine oui, on a, euh, que l'ultra-gauche. On a entendu d'ailleurs euh, Marine Le Pen prendre la parole très rarement dans cette, ce débat sur la réforme des retraites, avec mais le moment où elle l'a pris, eh c'était pour euh, s'opposer au rétablissement de l'ISF qui était proposé euh, par la France insoumise. Et on voit que euh, Marine Le Pen euh, a su, dans ce débat sur la réforme des retraites, défendre les intérêts de celles et ceux qui font tourner notre pays, c'est-à-dire les milliardaires, c'est-à-dire ceux qui ont une fortune en actions ou en immobilier. Et euh, euh, je dois dire tu que euh, c'est un changement assez intéressant dans, dans, dans, dans la manière qu'a Marine Le Pen d'aborder les choses. Elle défend désormais euh, les intérêts des plus riches et ça permet ensuite de faire tourner l'économie. Parce que si les riches s'en vont... Euh, du fait que nous ne faisons pas une, une réforme des retraites, enfin que vous, euh, les politiques, moi je, je ne suis qu'un commentateur euh, de, de, de l'actualité politique. Ah, Merci avisez. beaucoup euh, monsieur Affable. Mais euh, si jamais euh, les riches s'en vont, eh bien il n'y aura plus d'emplois dans notre pays. C'est ça que Exactement. je veux dire. Ce sont les entreprises qui créent tout l'emploi dans notre pays. Et euh, euh, même, euh, on pourrait d'ailleurs élargir l'idée, euh, je veux dire les hôpitaux, les écoles, bon pour l'instant c'est euh, du service public, mais en réalité ne serait-ce pas plus efficient si jamais c'était des entreprises qui s'occupaient ah de, de la santé, de l'éducation de nos enfants, euh, même on pourrait réfléchir à la police par exemple, mmh. enfin tous ces services publics qui coûtent beaucoup de sous à la, à la communauté, peut-être pourraient-ils rapporter de l'argent si ça s'est déjà démontré, les, les lycées privés réussissent beaucoup mieux que les lycées publics. C'est pour ça qu'il faut donner plus d'argent aux lycées privés. Tout à fait, mmh. ne pas enlever les subventions surtout sur les entreprises. J'aimerais pouvoir... que cette thèse que vous défendez est au cœur de votre nouvel ouvrage que vous publiez à aux fait. éditions du plomb cette solidarité mmh. qui mine notre compétitivité. J'aimerais ai, revenir, oui, ai, revenir sur, sur l'ultra-gauche euh, à l'Assemblée nationale et dans le pays euh, parce qu'ils font du mal à la gauche et à l'idée de gauche, à ce que nous avions Pu construire avec François Hollande euh, les comptes publics que nous avons redressés, qui ont permis ensuite à Emmanuel Macron de, de devenir président de la République. D'ailleurs, faisait partie de votre gouvernement. Exactement, il Exactement. était, euh, c'était un collègue. Hein, euh, mmh. Alors, ah, ce n'était pas vidéos. forcément celui avec lequel j'ai le plus de liens. Et ben bon, mais voilà. Mais il se disait socialiste à l'époque. Mais il l'est, il l'est, mmh. il l'est à sa manière, euh, parce que euh, je je crois qu'il faut aussi rappeler un certain nombre d'évidences. On ne peut pas dans un hémicycle quand on est républicain. On ne peut pas traiter un ministre d'assassin. Et c'est un autre moment où Marine Le Pen s'est illustrée, d'ailleurs, et je, je le dis, alors je, je n'ai rien à voir avec Madame Le Pen. Euh, voilà, c'est une adversaire politique, mais pas une ennemie. Et d'ailleurs, c'est les mots qu'elle a employés. Il n'y a pas d'ennemis en politique, il y a éventuellement des adversaires on voit se former, en tout cas, ne serait-ce qu'autour de ce plateau, un véritable front républicain pour défendre contre le péril de cette ultra-gauche Mais oui, violente. autour, autour d'Olivier Dussop qui a été le souffre-douleur de cette, de cette séquence à l'Assemblée Nationale. Enfin, le pauvre, à tout prix, dans la tête. Dans euh, les cordes vocales. Même. Mais D'abord, dans la tête. Hein. Je, je voudrais rappeler la séquence avec le ballon. Mmh. Hein, que Ça passe pas quand même inaperçu. On lui a coupé la tête, collé sur un ballon avec un pied par-dessus d'un député euh, insoumis. C'était insupportable. Euh, et puis derrière... Euh, euh, bon, les cordes vocales, le tartare, tout ça, bon, je, mais ça, ça, ça vient en plus, c'est ce qui donne du, de, de la saveur. D'ailleurs, j'ai pris, je voulais, je voulais parce je que je pas. dénonce <rire> la ah, dénonciation, oui. l'objet du scandale. Re, alors, ça en est un autre, en est un autre le mais PL. oui, parce que figurez-vous que depuis... Ça, c'est euh, un coup des insoumis, ça. Ah bah oui, ah. il y a des ballons... Oh. Oh, vous vous rendez compte Il y a Quel des ballons Macron. De respect. Vous rendez vous compte, vous l'avez trouvé sur Internet, je suppose. Oui. Ah. Et les Alors gens. C'est fabriqué ou c'est parce que ça a l'air imprimé euh, dessus oui, oui. Que... Bah oui c'est un vrai c'est un, un vrai ballon Macron. Il ah, y a une marque qui fait. Son et donc monde. il y a des gens qui se procurent des ballons Macron et qui tapent dessus qui avec qui leurs pieds dans le ballon. C'est oui, c'est tout à fait anti. Joue publicain. au foot. Et ça, c'est l'ultra gauche. Ça, c'est la France Insoumise, Nupes là. Et et moi je dis je veux dénoncer parce que nous sommes dans un mouvement aussi où nous sommes en train de recréer de la politique, recréer du sens. Euh, je veux dénoncer la complicité euh, de ceux qui ne dénoncent pas euh, le comportement de l'ultra-gauche et les filles nupes. Je pense à mes anciens amis socialistes, j'en ai encore quelques-uns, qui sont allés se perdre là-dedans, euh, dans, dans, dans ce truc-là, cette alliance dans radicalisée. C'est une soumission à M. Mélenchon. Ah C'est euh, un mmh. une évidence. La euh, soumission euh... est insupportable. Donc, il, il, faut, il faut quand même qu'on puisse... Euh, aujourd'hui, dénoncer Mais, ce genre de choses, si sinon ah oui. la chiannée s'installe. Si je peux Mais je, interroger... Christophe Barband et ensuite Gabriel Affable. Oui, juste une petite question oui. pour vous. Euh, comment vous expliquez que vos anciens euh, camarades socialistes se euh, soient ainsi euh, rangés derrière Jean-Luc Mélenchon est Qu est, vrai, Que s'est-il passé pour que, comme cela... Eh C'est un effondrement euh, du Parti Socialiste, euh, la, la, des, maison, euh, la vieille maison, quand même. Ils ont cédé aux sirènes électorales, électoralistes, je dirais même, facile euh, voilà Jean-Luc Mélenchon euh, leur a promis parce qu'il a fait un, un score à la présidentielle mais on peut fonctionner malheureusement je le déplore je suis premier à le déplorer c'est les réseaux sociaux c'est mais oui mais ils se sont dit c'est le, le, le schéma est, est, est très très facile ils se sont dit si on ne va pas derrière Mélenchon euh, alors on aura euh, 10, 15 députés, peut-être même pas un groupe. Mmh. Euh, voilà. Et moi, je portais à l'époque de dire, eh ben, on s'en fiche, mmh. l'important, ce sont les convictions. Et oui. mmh. Ce sont les valeurs qu'on défend. On ne se vend pas pour un plat de lentilles. Ben, voilà. Et j'ai des collègues qui se sont vendus pour un plat de lentilles. Voilà. Je, mmh. je, je, je dois le dire, c'est bon, pas la conception que j'ai de la politique. Moi, mmh. je défends des, des, des, des idées, un programme, des valeurs, des oui, principes, qui vous, qui permettent de discuter, qui, de... qui permettent de, de, permet de, permet de créer un... des majorités. En sûr, fait, oui. je vais vous dire une chose. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est de faire avancer le pays. C'est tout. Non, tout. Après, Gabriel Lafa, vous qui au gouvernement. Il faut saluer ces propos qui sont responsables. D'abord, qui montrent qu'il y a un certain nombre de terrains sur lesquels on peut être d'accord, avec cette gauche socialiste républicaine. Ça prouve que notre réforme est une réforme de gauche, comme l'a rappelé mon collègue et ministre. On l'a appelé Olivier Dussopt, mais son véritable nom, c'est Olivier Dussort qui a tout pris pendant ces semaines-là, qui n'a jamais varié de ses convictions, puisqu'il était socialiste et il a continué dans le gouvernement d'Emmanuel Macron pour porter ces idées-là, dans un gouvernement véritablement de gauche, donc moi je tiens à lui apporter ici tout mon soutien. Ça a été très difficile. Il a été menacé de mort, ça a été dit, on l'a mis en scène. Et il n'a jamais craqué. Il n'a jamais craqué. Il <coughs> ne craquera pas jusqu'au bout. Et nous irons jusqu'au bout sur cette réforme. Non, Personne n'a craqué, je vous remercie de le dire. Et on prouve qu'il y a dans ce pays des forces politiques qui sont républicaines. Et effectivement, l'extrême droite a montré pendant ces, ces jours de débat... Euh, qu'elle était là pour défendre euh, celles et ceux qui créent les richesses dans ce pays. C'est-à-dire les milliardaires, ça a été souligné. C'est important, parce que mm -hmm. Olivier Dussort l'a dit. Elle a été plus républicaine euh, que la France insoumise, par exemple. Donc il ne faudra mm -hmm. jamais oublier mm -hmm. ce qui s'est passé dans cet hémicycle. Euh, Mais ce qui quel... reste quand même une réforme de gauche. Hein. Valérie Régresse. Oui, quand même, oui, je, on sent que gauche, ça vous hein. coûte de soutenir cette réforme. Bah, oui, Régresse. parce que quand même, enfin, on aurait pu quand même faire des propositions. Par exemple, ils se plaignent que... Voilà, les, les... Vous en avez fait à la présidentielle, les, vous avez fait les, moins de 5%. Les... Non, mais... Euh, Valérie enfin, Régresse, c'est C'était un autre temps. C'est un insoumis. Oh, oui. Et puis, euh, non, on aurait pu proposer, on se plaint des différences entre hommes et femmes. On aurait très bien pu proposer, eh bien, tout simplement, d'aligner le congé maternité sur le congé paternité. Mettre le congé maternité à deux très semaines. Juste. Très ah, juste. Ah. juste. Bah, l'égalité, l'égalité. Bah, oui, c'est de l'égalité. Mais l'égalité par le haut vers le travail. Mais bien mm -hmm. sûr, moi je vois, j'ai un respect pour, pour, voilà, pour certaines députées, collègues, femmes qui voilà, ont accouché et sont revenues quelques jours après euh, venir travailler. Ce qui montre que c'est un, un, un exemple tout à fait. C'est le, le cas de tout la, la présidente de notre possible. groupe euh, parlementaire, au Berger d'ailleurs, voilà, <coughs> que l'on salue. Euh, euh, que, Ça, quel message pourrions-nous faire passer, ou voudriez-vous faire passer autour de ce plateau aux Françaises et aux Français qui nous écoutent et qui seraient tentés, euh, parce qu'ils l'ont lu sur les réseaux sociaux, d'aller manifester euh, ou faire la grève euh, mardi. Euh, on rappelle que les autorités euh, sanitaires euh, déconseillent la pratique de la marche longue avec un risque de foulure de cheville, oh qui monsieur. est un fléau dont on parle assez peu, mmh. euh, mais peut-être que c'est peut une mise en de garde qu'il faut faire, c'est de la santé publique de ne pas aller manifester. Transmission des virus également dans des, des, des manifestations très denses, hein, mmh. hein, puisqu'on parle avec les autres et là on peut se communiquer un certain nombre de maladies, et puis par ailleurs, euh... Euh, bah, les, les dangers, quand même, qui sont associés, parce qu'on euh, n'est pas à l'abri euh, que telle ou telle personne euh, mette le feu euh, à une poubelle et euh, que le pays s'embrase entièrement. Et donc, euh, si vous êtes juste à côté, vous êtes inflammable, eh euh, il peut vous arriver. par ailleurs, on y mange très mal. Euh, on y mange très mal, c'est vrai, si, il faut parler vrai. des saucisses de les, la CGT. Les merguez, les sont, merguez. Les merguez de la ah oui, CGT, de la CGT, qui de la CGT sont effectivement, d'un point de diététique, effectivement. Qui, sur, le le plan, de sur le plan de l'hygiène. Soutenu par monsieur Roussel, qui par ailleurs. Avec qui j'ai beaucoup de, de, de, de, de liens, mais quand même, euh, oui, bah, saucisses qui sont de plus en plus chères pour alimenter les caisses aussi de grève de la CGT. Tout à mmh. fait. Oh et d'ailleurs, c'est vrai, on revient sur ces fameuses je... caisses de grève. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Surtout, le, le premier conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent, c'est de ne pas se rendre sur le site greveeven.fr et ah bah de oui. ne pas euh, donner euh, d'argent pour financer ces caisses de grève, parce que sinon, si on commence à donner de l'argent pour financer les caisses de grève, qu'est-ce qui va se passer Eh bah bien évidemment, ils vont tenir. Catastral. Donc ça va commencer, ça va être un jour au début. Comme comme ça bon pourquoi pas un jour c'est un peu folle que Certains ont payé pendant les jours de grève ça fait partie même le rappeler oui. grâce payé. à cet argent récolté ouais, sur les grèves de grève alors ils ont des cher. salaires non, de 7 000 euros encore hein. plus cher certains, ah. certains gagnent ah. jusqu'à 10 000 oh. euros par jour par jour ah, de ouais, pour faire la par jour voilà. pour faire la grève. d'ailleurs il la fable au témoin d'un doute mais que le gouvernement prévoit d'agir sur la responsabilité numérique en empêchant les citoyens notamment les plus jeunes de se rendre sur n'importe quel site internet euh, ça pourra faire partie ouais. éventuellement euh, d'une euh, des mesures qui seront prévues effectivement on réfléchit à un arsenal législatif pour encadrer euh toute cette diffusion qui, qui existe sur les réseaux, qui mène à des sites tous les pires les uns que les autres, et, et véritablement, celui qui nous concentre aujourd'hui, c'est grève-event.fr, cet outil mis à disposition de gens qui veulent bloquer le pays, qui vont mettre en danger la santé de nos, de nos concitoyens, parce que vous évoquez tout à l'heure qu'est-ce qui peut arriver. Si le pays est bloqué demain et qu'on a besoin de réserves de sang qui circulent dans des véhicules pour alimenter les hôpitaux, et si ces réserves de sang sont bloquées... Comment on va soigner les gens dans les hôpitaux En bloquant le pays, vous allez mettre en danger la santé de nos concitoyens. Donc véritablement, moi, si j'ai un mot d'ordre à faire passer à celles et ceux qui nous écoutent, ne bloquez pas le pays, travaillez, pas en télétravail et sur vos lieux de travail. Euh, je, je crois que le gouvernement réfléchit à euh, un encadrement du droit de grève. C'est-à-dire, bon, pour bah l'instant, oui. c'est un droit constitutionnel. Il a tenu, il a mais euh, euh, il est vrai que si, euh, comment dire ça, euh, on, on empêchait d'une certaine manière ou qu'on complexifiait la possibilité de recourir à la grève, sans doute que euh, le pays euh, tournerait mieux, qu'il n'y aurait pas de blocages... Je ces crois que c'est vous qui Mais les grèves, il faut qu'elles arrêtent d'embêter les gens. Soyons clairs. Ouais. Il, pendant, il faut, on doit avoir la liberté quand même de pouvoir partir en vacances, de pouvoir rejoindre ses petits-enfants, euh, de pouvoir la liberté de travailler. Enfin, les grèves, il me semble qu'il ne faut pas qu'elles dérangent. Donc, euh, une grève peut-être à 4h du matin. Mmh. 10 minutes. Je... Je... Et un brassard. Avec le port d'un brassard. Je pense que moi, je, je proposerais une loi. Voilà, quand on est en grève, et ben c'est le port d'un brassard. Est -dire et on, puis est pas, est tout. on va travailler mais sans être payé. C'est ça! Ça, c'est vraiment le monde idéal. Hein. Ah oui! Euh, ouais. C'est une autre manière, effectivement. La situation nous, idéale, ça, nous, serait, nous, euh, on, ça serait ça. On réfléchit évidemment à encadrer ce droit de grève est vrai, qui, aujourd'hui, ouais, occasionne vous... des dégâts considérables sur la vie de nos concitoyens. Il y a un modèle sur lequel on réfléchit c'est le modèle italien. C'est par exemple, quand vous faites grève dans le secteur des transports, vous ne pouvez pas faire grève dans le secteur aérien. Vous ne pouvez pas faire grève le matin aux heures de pointe. Et pas le soir. C'est les petits euh, aux pas, quand même. C'est les petits pas. Donc écoutez, nous on avance parce mais... qu'on est aussi respectueux du droit de grève. C'est un droit qui est constitutionnel. Donc oui, il faut soit, pouvoir le discute, faire, mais sans bloquer le pays. C'est ça le message qu'on lance aujourd'hui. Et on n'hésitera pas à utiliser pendant les prochains jours la question des réquisitions pour ne pas empêcher le quotidien des Français. Bernard Decazes, un ouais, message je... à faire passer à ceux que vous appeliez euh, encore il y a peu camarades. Oui, ne faites pas ça. Mmh. Ne faites pas ça, n'y allez pas. Euh, Détachez-vous de Jean-Luc Mélenchon, euh, laissez-le. Ils laissez le dans, les, le meeting. le... dans les meetings. Ils vont, vos ils vont jusque dans les meetings. Martinaise. Dans Pardon. les meetings, ah, oui, ah je, oui. Non, mais j'ai vu. Non, mais arrêtez ça tout de suite. Vous, vous menez la gauche à sa perte. Et j'ai aussi un autre message à faire passer, parce que vous savez, quand nous étions en responsabilité, j'avais la charge. Des, des, des forces de, de sécurité intérieure, policiers et gendarmes de, de ce pays, et j'aimerais pouvoir euh, les saluer à cet instant, parce que c'est eux qui vont avoir euh, forte affaire euh, dans, dans ces journées de, ouais. de mobilisation. C'est grâce à eux, mmh. si jusqu'à présent, tout se passe bien. Oui. Alors, euh, bon, à un testicule près, c'est vrai. Euh, au début, il y a eu... Bon, mmh, et arrive. dans le feu de l'action, ça, ça arrive. arrive. Je veux dire, bon... On peut... Ça arrive. Euh, mais d'ailleurs, je tiens à, à, à saluer les policières policiers par-delà les gendarmes, mmh. parce qu'eux n'ont pas le droit de grève. Mmh. Voilà des gens qui n'ont pas le droit de grève. Et qui font leur travail conscientiellement. Au service du pays. Au service du pays. Au service ça. de l'intérêt général. Et qui pourtant vont travailler deux ans de plus mmh. comme les autres. Et oh ils non, le font. Non, non, non, il ne faut pas. Non, mais ils le font deux ans de plus. Alors, Ils travaillent moins, mais c'est deux ans de plus par rapport à maintenant. Non, on... Mais ils seront quand même. On déposera en... peut-être un amendement. On, on, on peut être en fait. policier oui. jusqu'à 64 ans sur le Mais terrain, évidemment. tous les jours... Mais évidemment Parce que quand Avec vous avez 64 ça, ans, gauche, votre ça. matraque télescopique, votre tonfa, il même... est toujours aussi dur C'est vrai, c'est vrai. Il vous, hein, il, vous hein, reste, donc... il vous reste quand même quelque chose qui vous relie, finalement, à, à, à la nupes, dans cette... Euh, cette... Euh, cette, euh, cette, cette, euh, cette, euh, cette manière de présenter les choses, je trouve. Parce que... Vous restez un homme de gauche. Euh... Je suis un homme de gauche Mais comme Olivier Dussan, euh, comme Gabriel affable l'a été, nous hein, nous sommes je rencontrés, suis, nous nous nous sommes rencontrés au Parti Socialiste euh, à l'époque, mais plus personne ne se retrouve dans le Parti Socialiste, mais, les, mais la gauche, euh, elle n'appartient pas à Jean-Luc Mélenchon, enfin que je sache. Mmh. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'est que cette histoire non, Alors il reste. faudrait avoir un couteau entre les dents, être tout rouge et grognier, c'est ça, être de que, gauche que Non, il faire... y a des gens responsables, bien habillés, euh, qui parlent correctement, qui mmh. font des phrases délicates mmh. et qui sont de gauche. Voilà. Que pourrait faire le président de la République pour accélérer cette réforme et sortir de cette panade euh, qui risque en plus de s'aggraver avec ce mouvement du 7 mars Ne pourrait-il pas euh, mettre fin au débat plus vite euh, et faire entrer en vigueur cette réforme Olivier Barban. Il, il aurait pu faire, faire un 49-3 pour accélérer les débats. Ça nous aurait évité d'en Il le peut encore. Euh, il le peut, oui, mais là, euh, l'issue semble assez euh, intéressante, puisque on a un... un, un grâce un à la sagesse sénat, des sénateurs. Grâce à la sagesse des sénateurs. Droite, grâce au fait que oui. euh, à l'intérieur de ce qu'on appelle les commissions mixtes paritaires, c'est-à-dire ces structures dans lesquelles euh, sept sénateurs discutent avec sept députés et où, euh, disons, c'est un peu plus feutré que dans l'Assemblée nationale, où on, on s'en c'est plus, quoi, il y a un, plus il y a républicain. Le plus Sénat a euh, toujours été plus républicain fait, dans l'histoire de France. Beaucoup plus républicain, euh, parce que beaucoup plus à l'abri des regards, disons. Et eh bien là, il y a la possibilité qu'un texte sorte assez rapidement et que, dès le 16 mars, eh bien, oui. euh, la réforme des retraites soit votée. Alors après, euh, j'entends aussi beaucoup dire que euh, si jamais cette réforme est adoptée, certains veulent durcir le mouvement. Et ça, c'est un risque. Oui. Euh, C'est-à-dire que là où... Euh, les députés, finalement, pourraient voter la, la réforme des retraites, puisque nous avons euh, un accord, si je, je, je comprends bien, entre la droite et, euh, et, et la Macronie, eh bien, il pourrait y avoir un durcissement du mouvement après le Alors, 16 mars. Et ça, ce serait extrêmement important. Admettons, admettons, je ne suis pas le, le partisan des scénarios du pire, mais faisons de la fiction. Imaginons que euh, les Français soient massivement dans la rue le 7 mars, mmh. bloquent le pays, comme, leur appel, comme les appelle l'ultra-gauche. Euh, euh, le gouvernement peut-il être... Euh, Contraint de retirer cette réforme Gabriel Affable. Nous ne faisons jamais de politique sous pression de la rue. Et aujourd'hui, euh, celles et ceux qui décident dans le pays sont celles et ceux qui ont été élus. Euh, C'est euh, les députés et ce sont les sénateurs. D'ailleurs, je me félicite qu'il y ait un accord qui, qui va être passé très certainement en CMP. Et on parle d'ailleurs, j'en profite toujours du régime soi-disant spécial des sénateurs que la gauche jette sur la place publique en disant c'est des privilégiés. Moi je pense qu'il faudrait mieux réformer le régime spécial des députés qui aujourd'hui peuvent déposer trop d'amendements, ça a été évoqué. On, en on va tout certainement tout. réfléchir à ça. Mais c'est d'être des travailleurs euh, de la République. Écoutez, nous avons eu l'exemple par le passé euh, des Gilets jaunes qui ont voulu se mobiliser, qui ont été extrêmement violents, qui ont cassé, qui ont pris à partie les forces de l'ordre. Mmh. Et nous n'avons jamais cédé, donc nous ne céderons pas mmh. face à la rue, face à quiconque, nous tiendrons bon. Et cette réforme, elle est juste, et surtout, nous assumons de tenir, parce que sans elle, le pays va tomber. Je, je vais me faire un, un petit peu l'avocat du, du diable. Oh, attention. Euh, mmh. euh, mais néanmoins, quand les Gilets jaunes euh, ont manifesté, euh, le gouvernement avait fini par céder 10 milliards d'euros. Euh, d'ailleurs, je, je, je me fais encore l'avocat du diable, mais euh, Cela en, 2000, en 2020, euh, le gouvernement, Emmanuel Macron, avait fini par céder lui aussi sur la réforme des retraites, après le travail d'ailleurs. Pendant la pandémie, c'est le Covid euh, qui nous avait obligés à revoir euh, nos plans, euh, et sur les 10 milliards des Gilets jaunes, jamais nous ne sommes arrivés au bout de l'enveloppe. Hein. Oui, mais sur, la, sur le... Je dois encore me faire l'avocat du diable, mais la attention, bordélisation... Attention à votre livre. La bordélisation... <rire> euh, je, je dois faire mon travail en toute objectivité. Enfin, Vous êtes indépendant, allez-y. Je suis indépendant, mais la, le, le, mais le, raisonnable. Le, la bordélisation euh, organisée par les Insoumis à l'Assemblée nationale, il n'était que 17 à l'époque, mais enfin bon, ça était déjà bien le bazar, déjà bruyant, hein. le, le bazar. Mais le bazar qu'ils avaient organisé avait ralenti l'examen de la réforme des retraites. Oui. C'était l'une des raisons pour lesquelles... Les, malheureusement euh, mmh. la réforme à, de la retraite à points qui était indispensable d'ailleurs que aujourd'hui mmh. <coughs> vous, vous n'aviez pas, aujourd pas fait, pas fait euh, Moi je, je la défendais mais, oui, oui. en tant que socialiste, je la défendais, cette réforme. La réforme à point. Mmh. La retraite à point, mmh. on n'en serait pas là aujourd'hui. Mmh. Bah oui. mmh. Ça a été la catastrophe. D'ailleurs, le, le lendemain du jour où ça a été abandonné, euh, c'était quasiment, quasiment, quasiment la catastrophe. ce qui, ce qui montre en plus, que c'est ça. Pour vous ça, avez aidé ça. à la rédiger. Enfin, c'était très simple parce qu'on mmh. avait plein de compagnies d'assurance qui nous avaient tout écrit quasiment. C'est finalement cette, cette vrai, immaturité, déjà à l'époque, des manifestants qui s'opposaient à cette réforme à point, euh, qui fait qu'aujourd'hui, ils ont une réforme encore plus. Euh, ben oui. c'est bien la preuve qu'il faut prendre ce que l'on a au si. moment où on l'a, oui. euh, sans bloquer le pays, parce que que peut-on avoir demain si ce n'est pire Et puis Sinon, il y a des élections. Moi, je le redis, à un moment donné, euh, ce qui fait la force d'une démocratie, ce sont les élections, hein pas de tout bordéliser entre deux scrutins. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors, ce serait quoi Ce serait à qui euh, brûle le plus de poubelles, à euh, qui bloque le plus le pays. Euh, qui dépose peut... le plus d'amendements On ne peut on pas vivre routier, comme ça On, on ne peut pas faire vivre faire... comme ça Heureusement que les insoumis n'ont aucun élu au Sénat. Vous imaginez, ce que ça donne Ah oui, ah oui ça aurait été le. On va. Euh nous faites pas peur. Hein. L'extension euh, de la ZAD. L'extension de la ZAD jusqu'au Palais de Luxembourg, imaginez. Euh, on, va on va conclure cette émission avec une prise de parole chacun et chacune. Vous êtes libre, si vous le souhaitez, de vous adresser euh, aux personnes qui nous regardent actuellement à la télévision, euh, les personnes qui euh, seraient peut-être euh, tentées encore, malheureusement, malgré tous ces propos, dans, au cours de ce débat équilibré, euh, de se rendre sur graveevent.fr et, et éventuellement de se mobiliser mardi prochain. Moi, je, je leur conseille. Euh, de, de ne pas donner d'argent sur, sur Grave Event, mais de faire comme moi. Je suis allée en Nouvelle-Zélande et voilà, je, je leur conseille d'aller en Nouvelle-Zélande, de prendre l'air et et bien de jouer non pas avec des ballons de foot mais avec des ballons de rugby, comme je le fais, comme j'ai appris et je pense être un modèle et un exemple justement pour cette jeunesse. Et donc voilà, je, je leur conseille d'aller en Nouvelle-Zélande et de, de prendre des billets pour les JO, mais surtout pas d'aller sur Grève Event parce que un bon conseil voyage. C'est mmh. le chaos, c'est le chaos. Aussi. Mmh, mmh. Gabriel Affable une idée, une proposition, une suggestion Une parole simple si vous aimez la France, si vous aimez ce pays, si vous aimez les travailleurs et les travailleurs, ne faites pas grève. Parce que c'est eux que vous allez pénaliser. Euh, cette pauvre euh, maman ou ce papa qui doit amener euh, ses deux enfants à l'opéra le soir, comment il va se déplacer euh, Si vous deviez aller euh, dans cette librairie du 6 e acheter vos livres, comment vous allez faire Ou le dernier livre Ne vous mobilisez pas. Comment vous allez faire pour accueillir le dernier livre de M. Christophe Barman chez Moi, je le dis si vous avez un esprit de responsabilité, allez travailler. « Faites tenir le pays debout parce que c'est pour vous que nous faisons cette réforme. »– Christophe Barbon. Oui, je vais commencer quand même par dire qu'il vaut mieux acheter mon livre « 127 euros chez Plomb, que d'aller de, que de, mettre de l'argent dans, dans ce site greveven.fr. Mais surtout, moi, je veux insister sur la nécessité de cette réforme. J'ai dit… Euh, je ne sais pas si on s'en souvient, mais j'avais fait il y a bien longtemps maintenant une vidéo avec un, un pot de fleurs pour parler de, de la nécessité de réduire le, mmh. le, le, le, la dépense publique. Oui, réduire la dépense publique et d'augmenter le temps de travail avec la, la suppression d'un certain nombre de euh, semaines de congés payés. Bon, bah là, c'est pas ça. Là, c'est deux ans de plus, mais c'est déjà ça de prix. Deux ans de plus, eh bien, ça me semble formidable pour pouvoir relancer euh, la croissance, relancer le profit et donc, en bout de chaîne, évidemment, créer des emplois euh, rémunérés, euh, si possible, pas trop cher pour qu'on puisse continuer à faire du profit et continuer mmh. à créer des emplois. Mais sinon, s'il y a du monde dans la rue et dans la grève le 7 mars, eh bien, on peut s'attendre euh, ni plus ni moins qu'à l'apocalypse. Bernard Docaz, J'adjure, tous ceux qui se retrouvent dans la gauche, qui se pensent être de gauche à ne pas aller manifester euh, le 7 mars, à ne pas bloquer le pays, à ne pas faire euh, des, des actions du type péage gratuit, euh, qui permettrait aux automobilistes de, de, de circuler oh ben gratuitement, par exemple, de, de ne pas s'organiser pour être sur un rond-point, euh, d'éviter tout ça. Euh, et donc, par voie de conséquence, évidemment, ne pas donner sur les caisses de grève. Parce que, je le dis, de mon point de vue, de mes convictions d'ancien ministre, euh, et de gauche et de militants de gauche. Si vous voulez qu'il puisse y avoir une gauche digne de ce nom demain et après-demain, alors il ne faut pas que le pays soit bloqué. Parce que le, le blocage du pays, on l'a dit, c'est la sécheresse, on l'a dit, c'est les enfants dans les hôpitaux qui vont, etc. etc. <coughs> mais c'est aussi l'avenir de la gauche que le blocage du pays va mettre en péril. Il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'on veut que demain, il y ait des t-shirts avec des effigies de moustachu, par exemple Non, je ne comprends pas. -ce, ce, serait ce, serait, ce serait dingue que la merguez devienne un emblème. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire que, que, que des ballons, des ballons, que les gens jouent au ballon. Non, mais ça, ça pareil. C'est insupportable. Donc, moi, j'adjure à ce qu'en responsabilité, les gens n'aillent pas donner sur la, crève, la caisse de grève de graveevent.fr parce que demain, on a besoin d'une gauche responsable, une gauche forte, d'une gauche finançable et d'une gauche qui, qui puisse discuter avec la droite. Mais non, mais laïque. laïque mais évidemment, et qu'ils puissent discuter avec la dans droite. droite. On va, on va, je ne sais pas si c'est une gauche de droite, je ne dirais pas ça comme ça, mais une gauche qui puisse discuter avec la droite, qui puisse mmh. construire l'avenir du pays, mmh. l'avenir pour nos enfants. Mmh. Nous en reparlerons dans une prochaine émission. C'est la fin de cette émission et de ce débat Réformer les retraites, une nécessité incomprise. Dimanche prochain, notre émission s'intitulera Pourquoi seulement 800 000 manifestants le 7 mars Et je vous rappelle la suite de votre programme sur notre chaîne, le débat, l'antiracisme ce racisme qui ne dit pas son nom. Merci à tous et bonne soirée. Merci pour votre fidélité. Merci, Léo.